Je pense qu'à la base euh, je suis un constructeur. Euh, depuis, euh, depuis tout petit, euh, je construis des cabanes et je crois que je, je me suis pas arrêté en fait. C'était sortie de troisième, qu'est-ce que tu veux faire ben, J'aime bien être dehors, j'aime bien travailler avec mes mains et j'aime bien construire euh, donc la charpente, le triangle, tout ça, ben, c'est parti. <rire> J'aime pas trop me fixer sur une tâche, je fais ça et autre chose, j'aime pas trop me spécialiser. Là j'ai arrêté de construire des cabanes pour construire des machines ou d'autres choses. D'autres choses. <rire> Là j'ai construit des harmonographes parce qu'à un moment donné, voilà, il fallait que je le fasse, c'était vraiment l'élan. C'est un mathématicien écossais, Hugh Blackburn, qui a créé cet appareil pour mettre en évidence les principes d'harmonie. Donc, principes d'harmonie qu'on retrouve dans la musique, dans l'architecture végétale, la position des planètes, la structure du minéral, etc. etc. Quoi. Ce sont des appareils du coup qui, qui démontrent que deux fréquences combinées, avec une certaine proportion, donnent un dessin harmonieux ou pas. Voilà. Et, la, et la, le dessin en fait, qui, qui est dessiné sur, sur la feuille de papier, c'est la, la synthèse en fait, entre ces deux fréquences-là. En gros, c'est comme en musique, euh, lorsqu'on a un do et un sol, voilà, ils ont euh, tous les deux une certaine proportion et les deux mis en commun, ça sonne une quinte. Là, c'est exactement le, le même principe. En fait, euh, j'ai trouvé cette idée-là dans, dans le livre qui est euh, sur, sur la table, hein, qui, euh, qui parle des, des quatre, euh, quatre sciences fondamentales, à savoir euh, l'algèbre, euh, la géométrie, l'astronomie, la musique et qu'en fait ces quatre disciplines en fait sont interreliées par des principes de base à un moment donné il y avait un chapitre où il parlait de ces harmonographes et alors dès que j'ai vu ça il faut que je le fasse quoi et ça c'était ça fait un moment ça fait trois ans quatre ans peut-être et puis euh, voilà L'idée, il euh, faut que je le fasse, ça fait son chemin et, et à un moment donné, bon, ça s'est arrêté et puis euh, euh, je m'y suis mis. Il y, y a des, des versions de, de la machine où j'avais très très peu de frottement, et le truc il dessinait pendant 15 minutes, quoi, avec des traits hyper serrés et tout, euh, et tu restes 15 minutes devant. Tu rentres dedans et c'est vraiment. Euh, ouais, il y a quelque chose de, de magique. Et c'est vrai que jusqu'à là, euh, j'ai très peu partagé ça. J'avais envie d'élargir un petit peu ce, ce partage. Parce que moi, derrière, derrière tout ça, il y, y, y a vraiment euh, une dimension qui, est, bah, qui nous touche tous. Et en fait, avec celle-ci, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a le plateau en fait, qui décrit un cercle, ouais. et il y a le crayon qui, couplé euh, aux deux ans de pendule, décrit un cercle aussi. Quoi. Et euh, alors, En fait, du coup, il y a, y a plein, de... Plein, de plein de possibilités. Le cercle il peut être légèrement écrasé et faire, faire un ovale, du coup ça déforme le dessin. Euh, les cercles peuvent tourner dans, dans le même sens ou dans le sens inverse, du coup ça fait un dessin qui n'a rien à voir. Euh, plus les réglages après des poids des hauteurs. Euh... Et vous avez mis ouais. du temps pour obtenir justement un truc comme ça réveillé vous... euh, étiez... Les trois machines, j'ai fait ça pendant un an à peu près, pas à plein temps, hein, mais euh, bah, disons que les modèles existaient déjà, en fait les, les principes euh, étaient, déjà, euh, étaient déjà sur le ouais. sur, ouais. sur, sur, papier. Base, quoi. Voilà, il y avait déjà une base. Euh, ah, ouais. Et puis après petit à petit, euh, j'ai essayé, j'ai.